On se retrouve ici avec euh, des équations. Il y en a quatre, donc euh, vous prenez le temps d'écrire sur votre cahier. Ces équations, qu'est-ce que c'est C'est j'ai un nombre et je voudrais savoir combien il doit valoir pour que l'égalité soit vraie. Pause si vous n'avez pas fini d'écrire euh, ces quatre équations, une à, les unes à côté des autres, pour qu'on puisse les voir euh, en parallèle sur votre cahier. Eh bien, Pour que x plus 2 valent 5, il faut que x valent 3. 3 plus 2, ça fait 5. x moins 2 égale 5, il faut réfléchir un tout petit peu plus. Quelque chose moins 2 égale 5, quelque chose égale 7. 2x égale 5, 2 fois quelque chose vaut 5. Le quelque chose vaut 2 et demi. 2 fois 2 et demi, ça fait 5. Quelque chose divisé par 2 égale 5. Pareil, il faut réfléchir un tout petit peu. Combien vaut ce quelque chose Il vaut 10, parce que 10 divisé par 2, ça fait 5. Ok. Alors, maintenant, vous laissez un petit espace et vous réécrivez la ligne suivante. Et vous mettez en pause jusqu'à ce que vous ayez tout écrit. Normalement, vous avez tout écrit cette ligne-là. Alors, c'est la même, vous voyez, x plus quelque chose égale 45. x moins quelque chose égale 45, c'est la même qu'au-dessus, sauf que les nombres sont plus compliqués. Certains d'entre vous, ça ne va pas du tout les perturber, les autres si. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder ici ce 3-là, qu'on a trouvé assez spontanément. Comment j'aurais pu le trouver avec le 5 et le 2 Mais 3, c'est 5 moins 2. Ici, ce 7, comment j'aurais pu le trouver spontanément avec le moins 2 plus 5 Eh bien, en fait, le x, c'est 5 plus 2. Ce 2 et demi, comment j'aurais pu le trouver avec le 5 et les 2 du dessus Eh bien, c'est 5 divisé par 2. Et ici, ce 10-là, comment j'aurais pu l'obtenir à partir de ce que j'avais au, au, au début, eh ben, je pouvais faire 5 fois 2. Pause, le temps de bien comprendre. Et eh ben, on va utiliser cette manière de faire ici. Euh, du coup, x plus quelque chose égale 45. Je trouve que pour trouver x, je vais faire 45 moins 13,71. Après, je ferai mon calcul, hein, mais c'est pour me raccrocher à la méthode du dessus. x moins quelque chose égale 45, Et eh ben, x vaut 45 plus 13,71. 2 tiers de x égale 4,5. Ça se complique un petit peu, mais ici, il fallait que je fasse 5 divisé par 2. Et eh bien là, je vais faire 4,5 divisé par 2 tiers. Reste à savoir comment on fait pour diviser par une fraction, mais c'est une autre histoire. Ici, on faisait 5 fois 2, et bien là, x divisé par 7, on va faire moins 8,3 fois 7. Petite parenthèse, j'aurais pu voir aussi là, x plus 2 égale 5. Pour que le 2 disparaisse, je peux faire x plus 2 moins 2 égale 5 moins 2 x plus 2 moins 2, ça fait 0, 5 moins 2, et eh bien voilà, c'est ce que j'ai là. Ici, pour que le moins 2 il disparaisse, il faudrait que j'ajoute plus 2 des deux côtés. Donc, ce moins 2 plus 2, 0, et 5 plus 2, c'est ce bien ce que j'ai là. Pour que, le x, pour que le 2 disparaisse, il faudrait que je divise par 2, à gauche et à droite. Donc ici, je vais me retrouver avec x, et ici, j'ai mon 5 divisé par 2. Et là, pour que le divisé par 2 disparaisse, il faudrait que je fasse multiplier par 2, à gauche et à droite. Ok, et bien là, il me reste à faire mes calculs. 45 moins 13,71, si je réfléchis un petit peu, ça me fait 31,29. 45 plus 13,71, attention, c'est le 13 unités qui se rajoute avec les 45. Donc, ça fait 58,71. Alors, 45 divisé par 2 tiers. Comment on fait pour diviser par 2 tiers Diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse de cette fraction. C'est F, le chapitre de sur les fractions. Ce qui me donne donc X égale 4,5 fois demi. Alors, ah il faut se rappeler comment on multiplie des fractions, multiplication de fractions, il n'y a pas plus simple. Multiplication de fractions, il n'y a pas plus simple, c'est-à-dire qu'on multiplie en haut 4,5 fois 3, ça fait 13,5 sur 2. 13,5 sur 2, on peut dire que ça fait 6,75. Ici, moins 8,3 fois 7, de tête. 8 x 7, 56, 3 x 7, 21, avec la virgule 2,1, donc 56 et 2,1, 58,1, et comme c'était un nombre négatif, le résultat sera négatif. Prenez le temps de repérer ces quatre types d'équations et le moyen de les résoudre. Et mettez la vidéo en pause. Ensuite, vous irez vous tester sur les exercices euh, comme maths qui sont indiqués.